Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut mes amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre la description des ablutions. Premièrement, avoir l'attention dans son cœur de faire les ablutions, puis dire Bismillah, puis laver ses mains. Deuxièmement, prendre de l'eau dans sa main droite, se rincer la bouche, remuer l'eau puis la recracher. Le nez, inspirer l'eau par les narines puis l'expirer en le serrant de l'index et du pouce gauche. Troisièmement, se laver le visage de l'endroit où poussent habituellement les premiers chevaux de la tête, jusqu'aux mâchoires et en montant en longueur, et d'une oreille à l'autre en largeur. Se laver les mains du bout du doigt jusqu'au coude, en commençant par la droite puis la gauche, essuyer l'ensemble de la tête, en passant les mains au début de la tête jusqu'à la nuque, puis de la nuque jusqu'au début de la tête. Passez ses index à l'intérieur des oreilles, puis les pouces sur la partie extérieure. Laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Le jugement de laver plus que ce qui est légiféré. plus que ce qui est légiféré au cours des ablutions est interdit. Comme le fait de laver plus que trois fois ou de laver au-dessus du coude, ou au-dessus de la cheville, ou d'essuyer la nuque. On dit à la fin des ablutions, J'atteste qu'il qu n'y a de divinité en droit d'adoration qu'Allah, l'unique sans associer, et j'atteste que, que Muhammad est son serviteur et messager. D'après At-Tirmidhi, on ajoute, Ô oh Allah, mets-moi en ombre de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Allahumma ja min at wa ja min al les ablutions, qui sort du deux orifices comme l'urine, les salles et l'épée. Perdre la raison par la sommeil ou l'évanouissement. Manger la viande du chameau. Au revoir.